Bonjour à tous, stop stop à l'enfumage des médias français pro-américains. Quand on entend Poutine et que l'on compare à Macron, tout simplement on pleure. Je me rends compte que j'ai regardé et écouté le discours de Poutine du début à la fin de plus d'une demi-heure, sans voir aucunement le temps passer, alors que je n'arrive pas à tenir une seule minute devant un discours de Macron sans éprouver malaise et éruption cutanée. Et vous, est-ce que vous y arrivez Le jour où un président français s'adressera ainsi à son peuple dans un discours d'une telle densité, d'une telle franchise, pendant une heure sans prompteur, les poules auront des dents, comme aurait dit à l'époque ma grand-mère. Car qu'avons-nous de notre côté Des discours creux, vides, du marketing, des promesses à outrance, des slogans à l'américaine. Alors on peut être d'accord ou non avec Poutine, il faut reconnaître que c'est un vrai chef d'État, qui connaît son pays, son histoire, sa culture, son passé bien sûr. Les Russes ont un dirigeant, alors qu'en Europe, à l'image de la France, on n'a tout simplement qu'une clique de technocrates et de géo Poutine, c'est le premier chef d'État qui donne à son peuple un cours universitaire de grand public au XXIe siècle pour une intervention honnête, une intervention juste. Son niveau intellectuel, historique, philosophique et pédagogique, tout simplement stratosphérique, comparé à celui de ces demeurés congénitaux qui nous servent aujourd'hui de dirigeants comme on le voit en France. L'écart est même presque effrayant. Oui, ces massacreurs d'Indiens d'Amérique sont maintenant avertis. Ils n'auront peut-être pas le dernier mot, comme ils l'ont eu en Libye, en Syrie, en Irak ou en ex-Yougoslavie. Ils vont chercher à voir la peau de Poutine, comme celle de Saddam et de Kadhafi, mais ça sera beaucoup plus difficile, avec à la fois les Chinois et les Iraniens derrière pour ne parler que d'eux. Jusqu'ici, Poutine a fait preuve d'une patience exemplaire notamment lorsque les engagements pris en 90 de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est ont été cinq fois bafoués, cinq fois. L'OTAN est désormais aux portes de la Russie, avec au moins cinq usines sur place bactériologiques à la Wuhan, en Ukraine, depuis ce coup d'État mené à Kiev par cet ancien comédien de série B, placé par l'Occident, qui fait venir sur place toute la mafia, qui gangrène l'Europe, dirigée par des Juifs kazars dont toute la clique tient les rênes. Bastion du Deep State en Europe centrale, c'est un pays ruiné, l'Ukraine. Il fallait vraiment un coup de balai. Et comme en Tchétchénie, Poutine l'a fait. Bien sûr, nous sommes contre la guerre, contre ces bombardements, ces scènes terribles qui nous émeuvent. Mais la préservation de la Russie contre le Deep State passe malheureusement par là. Ce n'est pas Poutine qui a mis le feu aux poudres, ce sont tout simplement les Occidentaux avec l'OTAN derrière. Donc, messieurs de la presse française, vous qui êtes sponsorisés par les Américains, Bill Gates, Soros et la Macronie, soyez moins péremptoires, travaillez davantage au dossier. Dites-nous tout simplement la vérité, comme sur Wuhan et ce virus artificiel qui, tout simplement, est arrivé sur nous. Et on le sait maintenant, deux ans après, nous, les conspirationnistes. Vraiment, aujourd'hui, j'ai mal à ma profession. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Merci et abonnez-vous à notre site www.laminutedericardo.com. Merci, au revoir.